Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Ribot, euh, du coup je travaille euh, à mon compte, et, et merci à, à Dalibo et à Oslandia de m'avoir convié ici pour parler euh, de problématiques de PostGIS et de Postgres et notamment donc de traitements spatiaux parallélisés. Alors pour les gros volumes de données, c'est entre guillemets parce que je pense que chacun a sa définition de gros volume. Peut-être que ce que je pense pour moi est gros volume et pour d'autres euh, ridicule. Euh, voilà donc. Le... Alors, vous avez vu, c'est beaucoup plus scolaire dans la présentation. Hein Merci. Les slides, c'est pas très soigné. Euh, une petite introduction euh, pour présenter un peu les trois solutions que je vais vous présenter rapidement. Euh, ensuite, une petite présentation des données de test. Euh, ensuite, on rentre un peu dans le cœur du sujet des solutions testées. Euh, essentiellement, deux types de solutions. C'est deux projets qui utilisent GNU parallèle d'un côté. Et euh, de l'autre côté, PostgreSQL 9.6 qui arrive pas si vous avez suivi, avec un mode qui s'appelle Parallel Query. Je vois des oui. oui, on est tous contents. Capacité de Postgres désormais d'exécuter de, des requêtes en parallèle sur plusieurs processeurs. Pardon D'accord, bientôt elle sort. Là, ce sera avec la RC1 qu'on a fait les tests. Mais donc, lundi, on parallélise. <rire> tous. Et enfin, on fera quelques comparaisons. Alors, pareil, les comparaisons, c'est des comparaisons que j'ai fait dans le cadre de tests que moi j'ai fait. Ce pas des benchmarks avec des machines dédiées. Typiquement, je l'ai fait sur ma machine de travail. Ce pas des machines qu'on remettait à zéro. Euh, Jusqu'à présent, donc, Postgres était essentiellement monoprocesseur. C'est-à-dire que qu'à une session, correspondait l'exécution de la requête par un processeur. Euh, ce qui est pratique dans les cas où il y a plein de connexions qui viennent sur une base Postgres, puisque chacune va pouvoir... Euh, utiliser des processeurs, mais qui est moins pratique dans les cas d'utilisation qui sont les miens, qui sont plutôt du data mining et du travail sur les données spatiales. Et donc, la plupart du temps, une connexion qui fait beaucoup de travail plutôt que plein de petites connexions. Donc dans ce mode-là, on voudrait optimiser la chose, et notamment parce que les machines actuelles ont souvent plein de processeurs et plein de cœurs à l'intérieur, on voudrait pouvoir optimiser tout ça pour être traitements volumineux, c'est-à-dire répartir la tâche en plusieurs petites parties, exécutées en parallèle sur des processeurs, et ça, jusqu'à présent, on pouvait le faire, on peut le faire, en découpant ces données en différentes partitions, en faisant traiter ces partitions par les processeurs, et puis à la fin, en réunissant le travail final. On va voir que maintenant, est arrivé PostgreSQL Parallel Query Mode dans la 9.6, qui, est dans une seule session, suivant le type de requête, et on va voir lesquelles, va nous permettre, enfin, va générer un plan qui peut être parallélisé. Ces plans, ils peuvent être parallélisés pour quelques types de, de plans, notamment les scans séquentiels, les jointures et les agrégats. Alors pour le domaine du spatial, ça représente déjà pas mal de, de cas de parallélisation. Parce que la jointure spatiale, on l'utilise beaucoup. Les scans séquentiels aussi. Donc, euh, ce mode-là, euh, je pense, va être super intéressant pour nous qui travaillons avec des données spatiales, qu'elles soient volumineuses ou pas, mais en tout cas pour gagner du temps et pour aller plus vite. Euh... Quelques... Donc, je vais vous présenter les données de test avec lesquelles on a travaillé. En bleu, ce sont des parcelles cadastrales. En rouge, des carreaux correspondant à des carreaux, stat... un carroyage INSEE. Donc, un, un carroyage statistique de la population regroupant je ne sais plus combien d'habitants par carreau. Donc, les parcelles cadastrales, c'est euh, une couverture en France, mais temporelle. Donc, sur plusieurs années, ça représente. Alors, ce n'est pas une couverture temporelle euh, complète sur toute la France, parce qu'une seule année de parcelles cadastrales en France, c'est déjà presque 90 millions de parcelles. Donc, là, on se retrouve avec une table qui a presque 100 millions d'objets pour un milliard de coordonnées dedans, qu'on va croiser avec une table carroyage plus petite. En voilà ce que j'appelais pour moi déjà des données volumineuses. Euh, sachant que typiquement, sur le genre de traitement que je fais pour mes clients, avec les machines qu'on utilise, travailler avec de telles volumétries, ça demande déjà euh, la plupart du temps des heures de calcul. <rire> Et alors on maîtrise ou quoi <rire> Donc euh, la parallélisation pour ce genre de volumétrie va être, euh, je pense, euh, intéressante. Donc la couche des coriages est plus petite, on n'a pas pris deux couches équivalentes pour découper tout ça. Euh... Encore une fois, comme ces données sont très volumineuses et que mes ressources sont assez limitées, soit en termes de machines, on a fait des... Des... des échantillons de ces données pour pouvoir tester à différents niveaux, euh, un peu moins de volumétrie, un peu plus de volumétrie. Donc trois niveaux d'échantillons pour ces données de test qui sont représentés par euh, les petites extensions spatiales qu'on voit là. Donc Sample0, Sample1 et Sample2 avec des volumétries, vous voyez, euh, pour la plus petite, de 300 000 polygones contre 14 000 à croiser, dans l'autre 2 millions, presque 3 millions contre 87 000, et dans le Sample0 qui est le gros système, enfin, 22 millions de polygones contre 545 000. Et tout ça sur donc, une machine euh, sous OS X, avec 32 Go de RAM, euh, donc un processeur assez classique, Intel un, un Core i7, deux disques ssd, un pour le système, un pour les données, un disque dédié pour les données, comme on fait. et en termes de réglage, de configuration PostgreSQL, là l'approche était de faire quelque chose de, de très simple, plutôt dans, dans une approche de se dire je prends PostgreSQL, je l'installe, une petite configuration et je vois ce que ça donne d'utiliser ça sur une machine en parallèle. c'est-à-dire pas Plongé dans de la configuration très fine, et en plus, notamment parce que sous OS X, il y a des paramètres de configuration assez précis qui ne sont pas disponibles, notamment, je crois, pour la synchronisation des, des fichiers ou choses comme ça, des paramètres qui sont réservés à Linux. Voilà, donc la configuration, je l'ai peu changée. Shared buffer euh, un peu augmenté à 3 gigas, ce qui n'est pas énorme non plus pour euh, une machine de 32 gigas, sachant qu'elle faisait aussi d'autres choses. Regardez les films pendant que ça faisait des tests. On a mis 20 mégas de, de work même. Et on a monté les max wall size, pareil, parce que là, tout simplement, le système se plaignait. Là, il le fait bien. Le système dans les logs se plaignait qu'il écrivait trop régulièrement des wall size en me disant les fichiers de wall sont trop petits, augmentez. -les. Les, ouais, les les trois projets qu'on qu va regarder, c'est d'un côté euh, FastMap Intersection qui est un projet disponible sous GitHub, qui est écrit par Grambel. Et là, dans le but, c'est un projet euh, vraiment dans le but, dont le but est de faciliter les intersections spatiales entre deux couches, les croisements spatiaux ou pas spatiaux d'ailleurs. Une grosse couche, une deuxième couche, il faut les croiser, faire cette combinatoire. Le principe ici c'est donc de découp... du projet, c'est de découper les deux tables en petites partitions, de faire ces croisements entre toutes ces petites tables, et puis au final, de réunir le résultat. Le deuxième projet, qui est aussi euh, fait par Grambel et euh, par l'Institut Norvégien, utilise aussi GNU Parallèle, mais là, est plus ambitieux. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet, mais il est plus ambitieux parce qu'il a pour but de surcharger le PSQL, le client euh, livré avec Postgres, en autorisant l'écriture de scripts SQL classiques. Et pour les paralléliser, c'est l'utilisation d'un mot-clé spécial qui est un commentaire, tiré, tiré, et commercial. De sorte que, quand le script est parcouru par PSQL, par toutes les parties commentées avec ce mot-clé vont être parallélisées. C'est-à-dire, vont être lancées sur des par... sur plusieurs sessions. Attention, hein. alors là, pardon, là, je parle de, de système qui marche pour Postgres avant la 9.6, c'est-à-dire, ils vont vraiment lancer avec nous parallèle autant de... Enfin, vous allez lancer, d'ailleurs, un hein, pas le... Vous avez décidé en combien de partitions vous découpez au lancer. Et quand, vous, quand le script retrouve des requêtes qui ne sont plus commentées par ce euh, signe spécial, ben, il y a une sorte de point de synchronisation, il reprend un mode séquentiel normal, typiquement pour faire l'union de notre résultat. Alors le propos ici, ce n'est pas de vous représenter en détail ces deux projets, parce qu'ils ont été super bien présentés à Phosphorgy 2015 par l'auteur. Donc j'ai mis ici les références du, de cette présentation, notamment parce qu'elle va assez loin dans l'explication et les enjeux du parallélisme sur notamment la réduction des données, comment on les agrèges. Je ne vais pas reprendre ici cette présentation. Moi, c'était une, une approche plus utilisateur qui prend ses solutions et qui les met en œuvre pour voir si, au final, à la fin de la journée, j'ai ma requête qui tourne plus vite ou quoi. Voilà. Et enfin, la troisième solution qu a eu, que j'ai regardée, c'est donc Parallel Query de Postgres, qui permet donc de paralyser des scans séquentiels, des jointures ou des agrégats. À, ça, à cette nouvelle fonctionnalité, s'ajoutent quelques paramètres de configuration. Pas, pas nombreux ces paramètres. Le premier, c'est Max Worker Processes. C'est un paramètre indicatif qui va dire au système sur combien de processeurs il est installé. si bête que ça, une machine 4 processeurs, 8, 32. Donc là, on note que le Worker, ce mot Workers, workers c'est l'équivalent de processeur dans, dans le langage Postgres, c'est-à-dire le, les tâches qui vont être lancées. L'autre paramètre qui est plus important parce que plus dynamique, c'est le Max Parallel Workers per Gather. Alors pareil, si vous aviez regardé des, des blogs ou choses comme ça sur les versions précédentes de Postgres, il avait un autre nom, ce paramètre. Alors de tel, je ne me rappelle plus, je crois que c'est juste « MaxWorkers » ou « MaxGazers ». Et donc là, dans la version ré... finale, il va s'appeler sort... « Max Parallel Workers per gazer. Et lui, ce paramètre, par contre, il se règle avant d'exécuter sa requête, pour dire au système « là, je voudrais me mettre dans un mode parallélisable, si possible » et dans ce mode-là, d'utiliser n workers 2, 3, 4, euh, suivant les CPU qu'on a à disposition. Et enfin, un autre paramètre qui est important, plus déclaratif aussi, c'est parallel workers, c'est un paramètre euh, de création de table, un peu comme quand on rajoute des table space à notre table. Ici, on peut lui dire, à la lors de la création d'un alter table, que le nombre de workers préférentiel pour traiter la table quand elle doit être scannée par le plan, c'est d'utiliser x CPU. Enfin, et j'y reviendrai dans les autres slides, euh, donc les requêtes SQL, si elles marchent en mode parallèle et si elles utilisent des fonctions, ces fonctions doivent être déclarées parallèle safe. Donc ça, on y reviendra notamment pour PostGIS, pour voir. Et donc, avec la sortie de la 9.6, arrive aussi, ce qui m'intéresse pour moi, qui fait essentiellement du PostGIS, PostGIS 2.3 bêta 1, avec justement le support des requêtes parallèles. Et pour ça... Paul Ramsay avait un peu expliqué dans un blog comment, euh, quels étaient les manques de PostGIS pour arriver à ce parallélisme. C'était essentiellement donc, de déclarer les fonctions parallèles safe pour peu que ces fonctions soient parallélisables, évidemment, et aussi d'associer aux fonctions de PostGIS un coût qui soit pertinent. Puisque Postgres, et le planeur de Postgres, quand il va analyser une requête, il va regarder les coûts de chaque opération, et trouver le coup, le, enfin, le plan qui fait des coûts les plus intéressants pour que la requête soit la plus rapide. Du coup, si les fonctions ont des coûts qui ne sont pas pertinents, le planeur va estimer que ça va pas être la peine de paralléliser puisque la fonction n'est pas très gourmande, donc on va la faire en Voilà. Donc la nouvelle fonction, la nouvelle version de PostGIS intègre maintenant les fonctions avec des coûts qui sont plus précis et nous offre la, la possibilité désormais de paralléliser des requêtes spatiales aussi. Où oh, j'en suis en termes de temps, je suis trop là. Actuellement PostgreSQL, euh, pareil, query a quelques limitations. Et notamment, euh, pour le type de travail que je fais, la plus importante actuellement, mais ça va sûrement changer, c'est que les requêtes en écriture ne sont pas supportées. C'est-à-dire que vous faites un select euh, quelque chose qui est parallélisé, puis vous faites un create table as select, ce create table ne sera pas parallélisé. C'est vrai aussi pour les copies, c'est vrai pour euh, les inserts dans la table. C'est-à-dire qu'autant on peut faire des requêtes de parallélisées, par contre pour... Stocker ce résultat et le matérialiser quelque part, ben, actuellement, on peut le faire avec des, en passant par copie PSQL, mais pas directement en écrivant du SQL. L'autre limitation importante, c'est de déclarer ces fonctions parallèles safe. Or, la plupart, les fonctions par défaut qu'on définit nous-mêmes, les user-defined user functions, par défaut, sont parallèles unsafe. Donc là, il va falloir veiller lors de la... L'écriture d'une fonction, non seulement à ce qu'elle soit parallélisable par son le, que son code lui-même soit pertinent dans la parallélisation, mais aussi qu'elle soit déclarée par LSAFE. Par contre, la plupart des fonctions système sont dé déjà déclarées par LSAFE, donc elles sont éligibles à la parallélisation. Oh. Euh, y compris PostGIS Non, les fonctions système de PostgreSQL. PostgreSQL arrive avec des fonctions qui sont, de ce que j'ai compris, des user-defined functions, c'est-à-dire des fonctions qui sont recréées derrière, et du coup, elles, c'est vraiment. Parallel unsafe si on ne dit rien, et donc pour les centaines, six, cinq ou six fonctions de Pogis, faire attention. Euh, L'autre limitation, de c'est que les requêtes paralysables, on ne peut pas les imbriquer dans d'autres requêtes paralysables. C'est-à-dire que si le cœur d'une requête est paralysé, on ne va pas remettre dessus, on l'imbriquer dans une autre requête qui va paralyser la paralysation. Et enfin, actuellement, dans la dernière enfin, la version de Pogis qui est testée, les agrégats spatiaux ne sont pas encore supportés. Comme je le montre ici en regardant la définition d'un agrégat euh, classique de Postgres, la somme, et on voit que la dernière colonne, il est marqué parallèle safe, et pour les quelques, je n'ai pas listé tous les agrégats, hein, les cinq ou six agrégats spatiaux de Pogis, pour les quelques agrégats spatiaux de Pogis, on voit qu'ils sont parallèles unsafe. Typiquement, là, on ne va pas pouvoir faire un hein, ST union de notre couche, et l'exploser, euh, et considérer que le système va paralyser tout ça. Du coup, alors, pour... Euh, Contrecarrer -contre un peu, le, notamment pour les tests ici, pour contrecarrer cette limitation de ne pas pouvoir écrire des données en mode parallèle, on a développé une petite fonction en PLSQL qui utilise copy et PSQL. Parce que en faisant copy table from, et puis là, en lui passant le programme qui est PSQL qui exécute la requête, ben là en fait PSQL va exécuter la requête en mode parallèle, et quand il a fini, il va cracher tout ça en copy qui est super rapide, comme on le sait par rapport à insert. Du coup, l'overhead sur le copy est assez négligeable et on a profité d'un plan parallèle pour générer une à sa table. Voilà, donc cette fonction s'en est servi ici. Euh... Donc la fonction est toute bête, hein, elle prend en paramètre, un nom de table, euh, une query, une, la requête à exécuter, pardon, le programme qui par défaut est PSQL qu'on peut surcharger avec ses paramètres. Et puis on lui précise le nombre de workers, le nombre de processeurs qu'on voudrait pour faire créer cette. Euh, pour exécuter cette fonction. Euh... Donc elle est déclarée parallèle safe mais dans son code, elle n'est pas safe du tout. Vous avez remarqué, j'injecte des paramètres utilisateurs en veux-tu, en voilà, de la ligne de commande. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas une fonction qu'on donne à n'importe qui sur la base. Par contre, là où elle est pratique, c'est qu'on va pouvoir, dans son utilisation, l'exécuter select étoile from ma requête, machin. et là, vous voyez que j'ai mis mes paramètres à moi pour ma base, etc., mais le gros avantage, en tout cas pour le type de travail que je fais, c'est qu'on peut rester dans son script SQL, et quand ce script SQL enchaîne des traitements, et notamment doit à des moments créer des tables et matérialiser les données, ben là, on va pouvoir utiliser cette fonction pour fait, effectivement créer ces tables en profitant du parallélisme. Si on regarde un peu maintenant dans comment fonctionnent les plans parallèles dans Postgres et dans PostGIS, donc là j'ai mis quelques exemples de, de requêtes qui déclenchent du parallélisme, Requête toute bête en demandant la somme, le minimum, le maximum, l'average du nombre de points de notre table des parcelles, par exemple. Donc, premier plan pas parallélisé en mettant le nombre de workers à zéro, ce qui est le défaut. Hein. Par défaut, quand vous exécutez vos requêtes, cette max workers est à zéro, c'est-à-dire plan de requête ne déclenche pas de plan parallèle. Ben ici, on voit que c'est un scan séquentiel classique, avec un coût qui n'est pas négligeable parce que la table est grande. Et par contre en précisant avant la requête 7 max parallel workers à 6, par exemple, ben là on voit que ça change et le système nous définit un partial aggregate avec un parallèle séquential scan, et on voit qu'au niveau du planeur, il y a un nouveau nœud qui arrive, qui s'appelle Gazer et qui est le nœud qui va regrouper toutes les opérations de parallélisme pour faire la synthèse de tout ça. Et on voit aussi que le coût coup, du, coup, euh, <coughs> coup du coup a diminué, ce qui est bien le but de tout ça. Des exemples sur des requêtes spatiales, ben ça un peu pareil. Hein. Donc là, une requête spatiale de base, c'est celle qu'on a beaucoup utilisée dans ce test, c'est euh, l'intersection de deux couches avec euh, un critère spatial euh, classique est intersexe. Ben, sans parallélisme, on prend une table, un séquentiel scan dessus, et puis l'index pour, pour rechercher les autres candidats. Par contre, quand on parallélise tout ça, on voit aussi que c'est un parallèle sequential scan qui est fait, et donc le système va distribuer des, des, scans, des scans séquentiels partiels et puis va agréger les résultats à la fin. En termes de, de, de performance ou de, de gain de performance, pareil, là, c'est pas un benchmark, hein, encore une fois, c'est la requête qui a été faite quelques fois et dont on a mesuré les temps. Par contre, ce qu'on constate, donc j'ai une machine à 4 CPU. Hein, alors après, je ne suis pas un spécialiste du système et donc il me dit qu'il y a 8 cœurs virtuels en hyper ou chose comme ça. Le système, il s'en fout complet. Hein. Il a considéré quelque... Par contre, donc, ce qu'on constate, à peu près quelle que soit la volumétrie, donc d'un tout petit échantillon de 300, enfin, un petit échantillon de 300 000 parcelles contre, ou, ou un grand de 97, on se retrouve à peu près à multiplier la performance de nos requêtes par le nombre de CPU sur la machine. Moi, je trouve ça très pratique. Vous avez l'air complètement... Mais maintenant, avec des machines qui ont... Ou notamment avec location de machines des 32 processeurs, où, ben voilà, on peut multiplier par 20 ou 30 le temps d'exécution de ces requêtes. Et quand les requêtes prennent une demi-journée ou une journée, ben voilà, on peut commencer à... Là, les trois choses à remarquer sur les petites courbes que je vous ai faites, c'est déjà sur celle de droite, c'est écrit en tout petit, mais il n'y a marqué que trois workers alors que je voulais en lancer quatre. Ben quand la table est toute petite, enfin assez petite, le planeur décide que même si vous lui demandez 4 CPU, il va en falloir 3, il va en suffire 3 pour faire le traitement le plus rapide possible. C'est bien ce qui se passe. Et l'autre chose qu'il faut remarquer aussi, si on a des bons yeux, c'est sur le sample 0, la performance maximum a été, euh, a été atteinte avec uniquement deux workers et pas 4. Ben là, en fait, il s'est passé un truc, euh, c'est que le plan n'a pas été tout à fait le même. Quand on lance la requête sur sample 0 avec 0 ou 2 workers, le plan de la requête n'est pas le même. Et si vous remarquez, il fait un parallèle. Alors, avec 4 workers, il fait un scan, para... un scan séquentiel sur la grosse table et il utilise index sur la petite. C'est parcelle, notre immense table, et c'est carreaux à la petite. Alors que, quand on travaille 0 ou 2 workers, il a fait un parallèle séquentiel scan sur, les carre... sur la petite table et il utilise index pour la grosse. Alors là, pareil, mes compétences en Postgres et en Pogis sont insuffisantes pour vous expliquer en détail. Mais bon, il y a des gens d'Alibo qui, vont... qui, pour... qui vont sûrement nous aider pour expliquer, un, pourquoi, comme ça, le plan a changé, et deux, quels seraient les moyens les plus efficaces pour forcer le bon plan. C'est-à-dire pour forcer le fait que ce soit toujours la petite table qui soit en mode scan séquentiel et pas la grosse. Pardon C'est pas impossible, on le verra beaucoup plus sur les autres courbes où on voit un moment qu'il y a eu un truc. Clairement, il y a eu un truc sur la machine. Donc, pour comparer les... Les solutions. Ce slide, il aurait dû être avant. En fait, c'était juste, on a pris la grosse couche, on a pris les parcelles, on les a croisées et on a obtenu l'intersection avec une, la requête. Donc, euh, encore une fois, euh, donc ça, c'est la requête qu'on a exécutée dans les trois systèmes pour comparer une requête toute simple euh, sur les deux tables. Si on rentre un peu, si on regarde ces trois solutions, comment on met en œuvre notre requête dans ces solutions pour arriver à notre résultat Du côté de FastMap Intersection. C'est un script shell qu'il faut éditer. Avec une partie dans laquelle on va régler quelques paramètres au début, typiquement la mémoire, la work -même, la mémoire temporaire pour les, les classements. Le paramètre important aussi ici, voire très important, c'est split. Split, c'est le paramètre qui va permettre de partitionner nos tables. Ici, quand on met 6, il va faire 36 tables intermédiaires. C'est-à-dire qu'il va prendre la première table à partitionner en 6, la deuxième la partitionner en 6 et faire les combinatoires de tout ça. Et enfin, jobs, vous l'avez compris, c'est le nombre de processeurs qu'on va vouloir donner à ce type de requête. Et ensuite, plus loin dans le script, on va injecter notre requête en faisant attention qu'elle soit que les tables concernées par la requête soient partitionnables. Typiquement, en utilisant une clé classique, une clé primaire de type entier, de type entier, etc. Donc, ça, ce qu'il demande d'abord, d'avoir écrit sa requête, puis après de l'injecter dans ce script SQL pour qu'il soit exécuté. Du côté de par PSQL c'est plus simple puisqu'on écrit un script SQL classique. C'est juste l'utilisation de ces commentaires qui déclenche le parallélisme. Donc ici, si je veux paralléliser la création des tables inter_pp1 et inter_pp2, ben je place juste à la fin de chaque requête ce commentaire de parallélisation. Puis je, je continue et quand je veux arrêter ce caractère parallèle et repartir sur quelque chose de synchrone, je refais une requête sans ce que... caractère spécial et là le système reprend. Typiquement, quand on doit faire l'union de toutes nos parties. Donc ici, là où c'est intéressant de mon point de vue, c'est l'écriture d'un script SQL classique On peut lancer avec nos outils classiques d'édition. Du côté de parallèle query, ben, tant qu'on fait des requêtes en select, on écrit des requêtes classiques. Si on veut faire de l'écriture, soit on utilise du shell pour faire des copies à travers PSQL, soit alors on peut utiliser la fonction pour écrire directement nos requêtes SQL. En termes de comparaison des solutions à gauche on met la requête classique à qui on dit qu'elle fait de la tournée donc le, le, les chiffres qu'on met au dessus des barres c'est le ratio le gain de performance donc là pareil hein, c'est quatre diagrammes qui apportent pas grand chose en fait <rire> à part nous dire que effectivement pour en tout cas par sql et pg parallel query on atteint à peu près 3 5 à 4 fois la performance sauf pour le sample 0 et là, je suis un peu court pour vous expliquer pourquoi lui tourne beaucoup plus lentement que les autres. Là, je pense qu'il devait y avoir un film qui était regardé ou chose d'équivalent. Euh, par contre, ce qu'il faut noter aussi, et j'en reviens aux paramètres importants de FMI, on voit que FMI tourne toujours un peu moins vite. Et ça, ce n'est pas forcément parce que FMI est un peu moins rapide. C'est parce qu'il y a un critère important à prendre en compte qui est ce fameux split. C'est-à-dire en combien on va faire partitionner nos tables. Si on le partitionne... Et ce, et ce paramètre, il est complètement empirique. Il va complètement dépendre de la volumétrie notable. Si on est de 100 millions d'enregistrements, on va pouvoir partitionner pour que les petites tables à enchaîner aient euh, peut-être 20 ou 40 000 records. Donc l'influence de ce paramètre est importante, et on le voit ici. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai pas lancé systématiquement toutes les combinaisons de croisement en disant je vais découper mon dataset en 4, en 8, en 5, Donc là, FMI, en ayant mal choisi le découpage, est pénalisé par le fait qu'il va faire... Plein de requêtes en create table, plein de requêtes pour remplir les tables. Donc là, il y a un petit overhead dû à ça. Mais sinon, moi, ce qui me ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que dans une utilisation assez classique, c'est-à-dire vraiment, je prends ma requête puis j'exécute la requête que je, que je sais faire, que j'ai l'habitude de faire, Ben là, on va pouvoir atteindre des performances qui sont en gros de l'ordre de n fois le nombre de CPI. Je suis en retard, donc on va se presser. Et donc, pour comparer, euh, comparer les solutions, face même intersection pour moi, le mais c'est son, son but aussi, il est limité au croisement spatial de deux couches. Donc, vraiment, c'est un cas d'utilisation spatiale assez précis. Euh, c'est un script shell à éditer, ce qui, moi, me gêne un peu dans mon travail quotidien, qui est plutôt d'écrire des vrais scripts SQL et d'avoir un peu de shell à côté, mais donc de rester dans des process SQL qui sont relançables depuis des scripts pur SQL. Par contre, il découpe automatiquement les tables. Parce que vous lui dites c'est en six partitions, et lui va se charger de faire les combinatoires de tout ça. Du côté par PSQL, le découpage des tables doit être fait manuellement. Vous voulez lancer vos, votre requête sur quatre processeurs, vous allez prendre votre requête, la copier-coller quatre fois, et puis la partitionner pour qu'elle s'exécute en parallèle quatre fois. Donc c'est à vous de faire ce travail de découpage. Euh, par contre, l'intérêt énorme, c'est qu'il parallélise tout type de requête. C'est-à-dire que chaque fois que le système rencontre ce mot-clé en romance, il va lancer l'ensemble des requêtes en parallèle. Or actuellement, dans Postgres 9.6, toutes les requêtes ne sont pas parallélisables. Donc ici, on va pouvoir paralléliser ce qui ne l'est pas actuellement classiquement. Euh, du côté de PostgreSQL Query, le gros avantage, enfin le gros inconvénient pardon, c'est l'écriture parallèle impossible actuellement. Par contre, ce qui nous plaît, c'est la parallélisation des plans les plus utilisés dans nos métiers SIG et le fait de non plus ne pas avoir découpé de requêtes. Là, la requête, vous l'écrivez absolument normalement. C'est le système qui va décider si oui ou non c'est pratique de la paralléliser. Et donc pour finir, euh, un moyen à mon sens actuellement, hein, avec les, les outils disponibles, un moyen efficace pour les traitements volumineux, c'est d'enchaîner, enfin c'est d'utiliser ces deux fonctionnalités. D'une part, PG Parallel Query Mode pour toutes les requêtes qui sont parallélisables par le système lui-même, et utiliser avec ça des scri un, un script par PSQL qui permet de paralléliser les parties non parallélisables. 4 minutes. C'est les questions, 30 minutes C'est sans les questions. Il n'y aura plus de temps de questions, voilà. Donc les... c'est plus pratique comme ça. L'exemple ici que j'ai pris, mais on n'a plus le temps, donc on va le passer vite, c'est de, par... de faire un vrai, net... un vrai traitement, pas juste faire l'intersection des deux couches, mais de faire un vrai traitement, à savoir le nettoyage de ces couches de parcelles. Je ne sais pas si vous travaillez les parcelles cadastrales en France, elles sont censées être... Enfin, ne pas se recouvrer. Pas... Et il y a des micro-recouvrements, et puis après, je vous l'ai laissé pour le fun, il y a un côté plus sympa aussi, où les données sont livrées, où les parcelles qui n'existent pas, il n'y a... a que le centroïde et le carré de surface équivalente. Donc là, typiquement, pour avoir de la superposition, c'est idéal. Voilà. Bon, on passe rapidement sur la méthode qui pas... On poserait des questions sur une méthode absolument révolutionnaire, qui est géniale. Euh, le, le, le petit trick ici de la, de la méthode, c'est d'utiliser... Quand on fait des intersections, des opérations spatiales avec des objets, si on utilise nul, enfin si une des géométries est nulle, ça met nul le résultat. Un des petits tricks qui est pratique en SIG, c'est d'utiliser géométrie Collection Empty. Quand vous faites une opération d'une géométrie et d'une géométrie Collection Empty, le résultat, c'est la géométrie elle-même. Donc là, on s'en sert pour systématiquement faire toujours la différence et l'union de toutes les parcelles, qui est un polygone ou qui est de l'ampiti derrière. Trois minutes En termes de... Ça va être parfait, il restera une question de 30 secondes. Préparez-la. Du coup, l'enchaînement, il se fait comme ça, une partie normale de requête Postgres, et puis pour des requêtes comme la union machin group by qui n'est pas parallélisable actuellement, ben là, on va utiliser le parallélisme avec... Euh par SQL, avec les mots-clés spéciaux. Et au final, on obtient une super belle couche où il n'y a plus d'intersection. Voilà, C'est assez magique. Et en termes de temps, de traitement, vous voyez aussi qu'on atteint pas tout à fait les chiffres de tout à l'heure, on est un peu moins loin de 4, parce que le traitement est plus complexe, et fait appel à des étapes intermédiaires, notamment de construction de tables, qui sont un peu plus longues, voilà. il y a un peu plus de overhead pour tout ça. Et j'ai menti, il reste 1 minute 30 pour les questions, ce qui est quand même relativement confortable. Merci.